Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour qui va s'intéresser à des mots que l'on entend finalement tous les jours. Mais est-ce qu'on en perçoit la réalité et l'impact sur nos territoires Biodiversité, biosphère, ce sont des mots que pratique désormais depuis un moment... Le président du Parc national de la Guadeloupe, il est notre invité ce soir, ferdi Louisi. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Monsieur et bonsoir à tout le monde. C'est vrai que ce sont des mots qui sont rentrés dans le langage, on va dire, au moins quotidien de l'actualité, biodiversité, biosphère, préservation de, de ces choses-là. Vous êtes au cœur de cela à travers votre mission de président du conseil d'administration du Parc national de, de la Guadeloupe. Vous avez tenu il y a quelques jours le premier conseil d'administration de cette année 2022, avec là de belles perspectives pour nos territoires. Oui, effectivement. Et c'est vrai que ce terme, comme vous le dites si bien, ça fait des années que je l'utilise, oui. euh, non seulement par rapport à ma fonction de président du de, de Conseil d'administration du Parc national, mais aussi par mon engagement citoyen, ou, si je peux m'exprimer mieux, éco-citoyen. Oui. Et, et nous sommes de plus en plus nombreux à le dire, de plus en plus nombreux à le faire, et c'est ce qui me réjouit, parce que lorsque j'ai commencé à parler de biodiversité en Guadeloupe, on était comme si à un autre siècle, et aujourd'hui je vois qu'il y a une vraie mobilisation, une vraie ferveur même populaire autour des problématiques environnementales et de la biodiversité, et on va peut-être expliquer plus en détail tout à l'heure de la biosphère, euh, ben ça fait plaisir. On arrive à mobiliser les acteurs, on arrive à faire en sorte que autour de la biodiversité, autour de la nature et de l'environnement, nous soyons dans une gouvernance partagée et non pas dirigiste. Quand, quand vous parlez de gouvernance partagée, la préservation c'est une chose, mais faire comprendre l'intérêt de cette préservation, c'est aussi le rôle du Parc National. C'est notre rôle, oui. ça fait partie de nos missions d'éducation à l'environnement parce que nous n'avons pas uniquement une mission de euh, protection, de préservation mais aussi une mission de valorisation et si on veut qu'on s'approprie ce slogan du Parc national de la Guadeloupe qui dit euh, que le Parc national de Guadeloupe c'est richesse en nous, ben, il faut intéresser les gens il faut les informer, il faut les sensibiliser euh, il faut quelquefois les former euh, mais de toutes les générations euh, d'éducation à l'environnement euh, c'est les scolaires, c'est la société civile, c'est vous, c'est les médias, c'est tout le monde. Parce que les gestes d'avant ne sont pas forcément les gestes d'aujourd'hui, ou alors les gestes d'aujourd'hui devraient copier des modèles d'avant, c'est tout un, un renouvellement, une, toute une science d'éducation. Absolument, c'est oui. une vraie science. Oui. Euh, c'est vrai que les gestes d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'avant, et ceux d'avant ne pourraient pas être ceux d'aujourd'hui, puisqu'on est dans un autre contexte, une évolution, et vous le voyez avec... Euh, euh, tout le changement climatique qui, qui s'opère au niveau de, ben, de, de l'humanité, hein, de la et terre entière. Et mode de consommation également. Et nos modes de consommation. Donc on a des choses à faire et, et je le dis tous les jours, chaque geste compte. Euh, il ne faut pas croire que ce sont les autres qui devraient faire un geste de salvateur ou de protection. Euh, C'est nous, notre comportement individuel et nous devons vivre, certes, avec une société moderne, liée à une société de consommation, voire de surconsommation, mais il faut quand même adopter des gestes qui préservent l'environnement. Et quand on parle de valorisation, ça passe aussi par des labellisations. C'est le cas avec ce mot que vous employez tout à l'heure, biosphère. C'est vrai que vous, vous avez cette volonté de l'élargir à l'ensemble de, de l'archipel, hein, ce label. Oui. Le label de l'UNESCO, qui est reconnu, faisant partie du patrimoine de l'UNESCO, Man and Biosphere, c'est l'homme au cœur de la nature. Ouais et de faire en sorte que nous puissions faire cohabiter l'homme et la nature, et non pas euh, la nature qui pense sous l'homme ou l'homme qui pense sous la nature, puisqu'on voit les conséquences de tout ce que nous faisons. Et donc cette réserve biosphère consiste à valoriser euh, ben, toutes les actions environnementalistes ou environnementales qui peuvent être effectuées sur le territoire. Donc pour l'instant, nous conduisons euh, cette labellisation euh, sur les 21 communes de, qui font partie du Giron, du Parc National de la Guadeloupe. Mais ce que j'ai souhaité, depuis des années, la réflexion, c'est qu'on puisse étendre cela à l'ensemble de l'archipel Guadeloupe. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas écarter, sous des comportements environnementaux, sous des actions environnementales, sous un soutien à la culture, euh, sous un soutien à l'artisanat, à l'agriculture, etc., euh, que ce serait, ça se limite à un territoire parc. Il faut aller vers marie galante il faut aller vers la désirade, il faut aller vers les Saintes, il faut aller vers les grands fonds, que ce soit sainte anne oui. Moule, euh, Grosier, euh, il faut y aller, les abîmes, euh, les abîmes font partie euh, de notre euh, zone d'adhésion, mais pas les grands fonds, euh, pas la zone de, de, du Moule. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup à faire et on a besoin d'informer les gens sur euh, la réalité de leur environnement, de leur écosystème. Et pour cela, on passe par des programmes comme ça qui sont labellisés internationaux. Alors, labellisation internationale, c'est vrai que ça paraît grand mot comme ça, mais on imagine qu'il peut y avoir également des schémas d'éducation dès le plus jeune âge pour faire mieux prendre conscience de cette préservation, de ces besoins de cohabitation avec la nature. Tout à fait. Et ça passe par, par exemple, la mise en place d'aires éducatives. Ouais. Ça peut être des aires marines éducatives comme des aires terrestres éducatives, euh, des airs terrestres éducatives pardon, que nous faisons avec les écoles euh, grâce à des associations qui accompagnent euh, le programme euh, de l'éducation au développement durable mis en place par le rectorat de la région académique de Guadeloupe. On a beaucoup d'actions qui peuvent être menées, qu'on peut accompagner ces jeunes public, ces jeunes enfants euh, dans le cadre d'activités de loisirs sans hébergement euh, même pendant les activités scolaires également. Donc tout est prétexte, même en faisant du sport un exemple oui. simple, la randonnée, la marche à pied, on a besoin de la nature donc tout cela nous permet d'enseigner et de porter à la connaissance des gens euh, des essences rares euh, une manière aussi d'aborder de, de, de, de, un sentier, euh, ce qu'il faut toucher, ce qu'il ne faut pas toucher, ce ouais, qu'il faut oui. pro protéger, les, les, les espèces endémiques ou les espèces envahissantes, ce qu'il faut aussi signaler. Finalement, adopter des réflexes de, de cohabitation avec la nature. Totalement. Ouais. Alors, comme on dit que, que vous avez un projet, vous faites ce qu'on appelle des fiches réflexes, mais ouais. on devrait avoir des comportement réflexe vis-à-vis mmh. -vis de la nature, parce que nous cohabitons avec la nature et ça, il faut que nous le comprenions et que nous soyons le plus nombreux oui. possible à on, le comprendre. On reste malgré tout très malheureux de voir parfois sur le bord de nos routes, ah, dans déjà. nos campagnes, ah. euh, ces, ces déchets ah. déversés. Ah, bon bon, on espère que forcément, les, les, les, le plus jeune âge, on voit toutes ces politiques publiques mises, qui misent sur le tri, sur euh, le traitement des déchets. On, on, on a quand même bon espoir que les choses vont, vont changer oui. sur un, un, <rire> un pays à vocation touristique en plus. Totalement. Oui. Un pays à vocation touristique, mais un pays qui, au-delà de la vocation touristique, un pays qui vit de sa nature et oui. de sa biodiversité. Nous avons cette chance d'avoir oui. un pays qui n'est pas totalement artificialisé. Et donc, oui, il faut lutter contre cela. Il faut se dire que euh, nous devons avoir un autre comportement. Gardons nos déchets. Euh, il y a des... Des, des outils, des poubelles, des, choses, des sacs des, des qui des sont utilisés pour ça, des, des déchetteries, oui. il y a de tout. Oui. Euh, mais n'attendons pas que le déchet, on, on vienne nous l'enlever sous le pied. Mm -hmm. Ce n'est pas possible, ouais, il êtes... faudrait des moyens considérables. En la matière, vous, président du Parc National également, et d'île d'une commune euh, rurale comme Goya, vous êtes favorable à, à des sanctions fortes pour ces personnes ah, qui seraient oui. prises en flagrant délit par exemple Oui, il faut être favorable à des sanctions fortes, mais ce n'est pas parce qu'on emprisonne un voleur qu'il n'a pas le voleur. Donc qui tout va passe pas. par l'éducation. vraiment passer par l'éducation et la prise de conscience euh, qui est collective puisqu'on en parle, mais de plus en plus individuelle. Et je crois que s'il faut mettre des moyens coercitifs, c'est vraiment faire en sorte que ça rentre dans le cerveau de chacun. Mais bien sûr, il faut aussi euh, quelquefois sanctionner à travers des, des amendes, des choses comme ça. Mais je, je suis toujours militant pour qu'on fasse le plus possible en termes de L'Office français de la biodiversité euh, également euh, trouve sa place hein, dans, dans ce concert-là. Le maillage se fait avec le parc national On imagine euh, qu'il y a euh, une corrélation dans les actions. Oui, tout à fait. D'autant plus qu'au dernier conseil d'administration du parc national, nous avons eu à valider... Euh, la convention de rattachement entre le parc national de la Guadeloupe et l'Office français de la biodiversité. C'est-à-dire que nous avons des actions communes. Euh, C'est vrai que le parc national de la Guadeloupe depuis des années est un peu euh, pilote en matière de biodiversité sur le territoire comme acteur. Euh, L'Office a toute sa place, la délégation euh, départementale est en action et nous avons amené des actions coordonnées pour ne pas faire de doublons. Euh, et pour euh, ne pas mettre un millefeuille supplémentaire ouais. sur tout, tout ce qui existe autour de la biodiversité et de l'environnement. Est-ce que ces thématiques-là peuvent être, pour un territoire, un territoire comme le nôtre, des niches également de formation, de métier de demain est-ce qu'on peut y voir une économie autour de notre biodiversité, pas que dans la commercialisation, de la transformation de nos produits naturels, mais également à travers sa préservation Il y a des métiers, il y a des niches de métiers. Il y a des niches de métiers et puis il y a des vraies richesses ouais. financières qu'on peut en tirer. Lorsque vous faites l'exploitation génétique des ressources naturelles, mm -hmm. où on découvre à partir des plantes euh, locales. Euh, des médicaments ou des produits euh, euh, diététiques ou des produits cosmétiques etc. il y a une vraie richesse et regarder le travail que fait le professeur Henri Joseph. Euh, il y a aussi des métiers qui sont liés à l'environnement. Vous euh, Des jeunes qui ont une connaissance de leur milieu naturel peuvent servir de guide touristique oui. dans, dans ces espaces naturels. Et dans ce cadre-là, le parc peut Accompagne. être moteur euh, oui. de l'éducation nationale pour des projets avec euh, oui. l'université, pourquoi pas, avec euh, oui. également les, les lycées de Guadeloupe. Nous travaillons beaucoup avec l'université des Antilles, oui. puisque nous avons un conseil scientifique euh, qui est composé pour une grande part de membres de l'université. Donc, oui. On leur fait des appels à projets scientifiques qui nous permettent de faire des avancées. Avec l'éducation nationale, on participe régulièrement à des forums de métiers pour inciter les Guadeloupéens à se retourner vers des métiers qui font partie de ce que vous appelez et tout leur à l'heure, cette économie, environnement proche vie, bien un bien bon. manche, et qui permettent de répondre aux préoccupations de l'économie bleue et de l'économie verte. Parce que le parc national de la Guadeloupe, c'est à la fois un parc Achilleur, terrestre ouais. et marin. Oui. Oui. Et, et autour de cela, il y a des métiers. Il y a encore des jeunes que nous prenons en service civique ou en contrat civique pour les... Former à ces nouveaux métiers marins ou terrestres autour de la biodiversité. C'est là l'avenir. L'avenir économique passe par ça. Et quand vous entendez parler tout le temps d'économie bleue, d'économie verte, ben la réponse, elle est dans, ce, dans cet établissement, par le, exemple. Le Covid nous a un petit peu freiné sur le développement touristique hein, là, ces deux dernières années, mais on a quand même bon espoir qu'il y aura des touristes de retour dans le parc national de, de Guadeloupe. Là aussi, on pourrait voir des jeunes formés à, à, à indiquer aux touristes les bons gestes à avoir, oui. euh, les bons oui. réflexes à avoir, aux touristes comme aux locaux d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Oui. Euh, à la fois les autochtones ou les visiteurs, oui. euh, des bons gestes, des bons comportements, comme de vrais ambassadeurs. Oui. Oui. mais aussi formés à, à, à d'autres métiers hein, liés à l'environnement, hein, le, euh, les métiers scientifiques, euh, il y en a. Et puis, c'est vrai que le Covid a, a particulièrement gêné euh, la flûte touristique, mais en même temps, ça nous a permis de, oui. de faire une petite pause sur la nature oui. parce que pendant quelques mois, on l'a vu, euh, l'île est carré par exemple, qui partaient vraiment à oui. euh, repris goût. Il y a eu euh, ben, euh, des, des, des herbiers qui sont revenus, oui. une, une verdisation à nouveau. Mais c'était incroyable pendant Et les deux plus mois plus de confinement. de puis certaines mairies ont pu le faire avec votre accompagnement euh, pour, euh, sur certaines plages, par exemple. On a fait repousser de oui. la végétation ouais, ouais. naturelle. Euh, patate de bonne lamée, par exemple. Voilà, voilà ouais. des, des, des éléments comme ça. C est, c est, vraiment, on se dit quelque part, qu il faut laisser souffrir la nature ou bien il faut savoir cohabiter avec cette nature. Parce oui. que quand j'ai vu que pendant les deux mois de confinement, il y avait des interdictions et la nature a repris ses doigts, on a même vu un dauphin venir dans le port de Potapit. Oui, oui, C'est formidable. Oui. Donc c'était de l'espoir. On a vu plus d'oiseaux dans nos jardins à proximité des maisons, je veux dire, il y a eu des signes formidables qui prouvent qu'on peut parfaitement vivre avec la nature oui. sans que ce soit une contrainte. Et qui prouvent aussi que l'impact de l'homme peut être très néfaste. Très néfaste. Merci, képhardie Louise, d'avoir été notre invité euh, dans ce « Question sans détour », vous l'avez compris, le Parc national de la Guadeloupe premier conseil d'administration, mais une actualité riche à venir à travers des conventions avec euh, cette idée d'élargissement de la biosphère, mais également avec euh, l'Office français de la biodiversité. Merci de nous avoir suivis, on vous souhaite une bonne soirée avec la suite de nos programmes.